Bonjour, aujourd'hui on va travailler les fessiers. Premier exercice de fessiers. Dans cette position, je suis sur les avant-bras. Ma tête regarde mes genoux pour être sûr d'être dans la bonne position. Coquille d'œuf, ne pas me faire mal au dos. Je monte en deux temps. Un, monte, descend. 2 monte, descend. Trois, monte, descend. 100. Et après, je fais des petits là-haut. Je suis toujours semi-fléchie. D'accord Je travaille bien fessier du Petit. 1, 2, 3, 4, 5. Je travaille fessier, mais ischio aussi, l'arrière de, euh, de ma jambe. Donc, j'en fais 20 des petits comme ça aussi qui tiennent. Et après 20, je tiens la position. Ma première série, c'est toujours pointe de pied tendu, D'accord Après, on en fera une deuxième série. Mon pied flex. Et la, le quatrième petit exercice, je pars sur le côté. Marine, s'il te plaît. voilà, Je remonte bien mon genou proche de ma tête. Hein, vraiment, parce que c'est là que je dis un peu comme si le chien qui fait pipi. Hein, comme ça, ça vous parle bien. Je remonte et là, je travaille bien fessier extérieur hein, pour terminer bien le travail du fessier. Donc, j'ai fait. J'ai remonté en deux temps monté, deux temps descendre. Les petits là-haut. 20 je tiens, et après, mes 20 derniers sur le côté. Je souffle, je refais une deuxième série comme ça. 20 je monte, 20 petits, 20 je tiens, 20 sur le côté, et après, on change de jambe. Merci.